Sophie avec Sébastien, Claire et Julie, et pour finir, Émilie et Martine. Maintenant que les équipes sont composées, vous pouvez réfléchir à votre numéro Trapèze, jonglage, acrobatie, voltige équestre, vous choisissez ce que vous voulez Mais c'est drôlement difficile, madame Oh, on n'a pas commencé qu'elle râle déjà On ne vous demande pas d'être des professionnels, évidemment Mais comme c'est l'année du cirque, on a pris ce thème pour la fête du village Madame, avec Sophie, on veut faire du jonglage Très bonne idée, Sébastien Et nous, on peut faire les clowns Bien sûr, il faut absolument des clowns ça vous ira très bien. Vous serez ridicule, comme d'habitude. Oh, moi aussi, madame. J'aimerais faire un numéro de clown avec Émilie. Ah Alors ça, pas question. Je ne mettrai jamais un nez rouge. <rire> Rendez-vous dimanche au centre équestre, avec vos costumes et vos accessoires. Pauvre Martine. Faire équipe avec sa pire ennemie. Je la comprends. Hein. Moi, c'est pareil. Mmh. Mais oui, non <rire> oh, C'est pas facile de faire rire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire T'as une idée, toi Alors là Pas du tout. C'est Martine qui a toujours plein d'idées. Euh, moi, je sens que je ne vais pas rigoler beaucoup. J'ai trouvé ce qu'on va faire. Trapéziste. Les costumes sont élégants. Ça m'ira très bien. Et pourquoi pas dompteur de lion pendant que tu y es et oh, voilà notre numéro de clown Un numéro de dressage complètement idiot Ça c'est rigolo Tu veux bien Claire Oh oui Super Et pourquoi pas un numéro d'acrobate Eh ben oui C'est ce que je disais Acrobate C'est bon On a tous les accessoires Au travail Tu veux faire le lion ou le dompteur C'est comme tu préfères Vas-y, choisis D'accord je fais le dompteur Sur le tabouret Hop Attends, on a dit un lion, pas un chaton On va faire rire personne avec des ronrons Bah, un lion, si jamais qu'un gros chat C'est mignon, mais c'est pas super drôle Si tu t'y connais mieux que moi, t'as qu'à trouver plus drôle Tu pourrais monter sur le tabouret et à mon signal, hop Tu sautes sur l'autre tabouret et hop Moi je l'enlève et hop Moi, je tombe Ben oui, mais c'est ça qui est drôle Et tu trouves ça drôle que je m'écrabouille le nez par terre Ben, on n'a pas le même sens de l'humour Bon, on ne va pas se fâcher D'accord pour ton idée Mais... c'est toi qui fais le lion Ah bon Ah ben bah, ah bah non On va pas euh, tout changer tout le temps hmm. Bon, d'accord Sur le tabouret Hop j'ai dit Sur les tabourets ah C'est ennuyeux ton truc, Martine. Tu n'as pas autre chose Vas-y, toi, puisque c'est si facile. Montre-moi ce que tu sais faire. Une acrobate doit commencer par s'échauffer. Attention oh. Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on répète chez moi Il y a trop de choses précieuses Ici, il n'y a que des trucs moches Ce n'est pas grave si on en casse un C'est un cadeau de ma grand-mère On pourrait répéter dans le jardin, si tu veux Comme ça, on ne cassera rien <rire> Allez, Lilian. pas possible ton truc Simple. Tu poses ta première main au sol Tu lances la première jambe vers le ciel Après la deuxième main, la deuxième jambe Et voilà À toi Oui, tu y es presque T'en plus les jambes et pose bien les deux mains sur la même ligne Maintenant, on passe au clou du numéro. ta-da le porter Bon, monte sur mes épaules. Hum, tu crois vraiment qu'on peut réussir à faire ça C'est moi qui vais monter sur tes épaules, hein Mais tu te prends pour qui Je ne vais pas me laisser piétiner Il n'est pas question de te piétiner Et puis je te porte bien, moi C'est pas pareil Toi, tu n'es pas la fille de Monsieur le Maire Et alors L'importance n'est pas qui porte qui C'est que notre finale soit réussie Si tu continues à me marcher dessus, je m'en vais Bon, comme tu veux Tu as une autre idée Parce qu'un numéro sans finale je suis désolée mais c'est nul, on n'a qu'à faire une révérence, comme ça C'est splendide <rire> Merci. la cage de vino. Monsieur le père il son anniversaire Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être tous là pour encourager nos enfants plus tarder, je vous demande d'applaudir Sophie et Sébastien. Bravo Bravo Bravo, Bravo, Bravo Si tout le monde faisait comme vous, il n'y aurait plus de spectacle, plus de fêtes, plus rien. C'est à cause d'elle, si on ne peut pas le faire. Oh, J'ai rien fait, moi C'est toi qui as tout gâché je ne veux plus rien entendre. Allez vous préparer, sinon je vous mets à zéro. Bravo Bravo Bravo Bravo, Bravo Et maintenant, je vous demande d'applaudir les clowns, Claire et Claire. <rires> Allez, on efface tout. D'accord. Et finalement, c'était drôlement bien. <rires> et maintenant, je vous demande d'accueillir Martine et Emilie. <rires> ton final, Martine. Mais c'est moi qui te porte. Mais on n'a pas répété. Fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas tomber. On peut être fiers de nos filles. Émilie et Martine, forment une sacrée équipe. C'est vrai, tu avais raison. Le final, c'est vraiment important. Claire et Julie n'en avaient pas. Tu as vu comme c'était mauvais, leur numéro <rire> Elles étaient ridicules. Ah, oh, tu ne peux pas t'empêcher de dire une méchanceté. Ah, hein, Émilie, oui, c'est vrai que j'aime bien dire des petites vacheries de temps en temps. Ah, Émilie, tu ne changeras jamais.